Oh oh. Chip oh. Jip, jip, jip, jip. oh, oh oh, oh. oh. oh. oh. Soy le chico más chido de america Sueño america. de viajar irme hasta merida No importa me lo que digan wey Goya más fuck america man. Soy el chico más chido de america Sueño de viajar irme hasta merida No importa men, lo que digan wey Goya más fuck america man. Fuck america. C'était Digo qui est la mala, c'était Digo qui est la mia. Pour cette albesse, frère, mia, Monde tout ça, t'es mamma mia. Si ça te ou fait en vérité, on t'est es qu qui fait même genre. Pas que qu'elle, pas pour l'argent là. En pigeon, manquez d'eau là. Le taux devait capitaliser, moi, on just fait vivre. On s'accorde, on t'y ban, et on délivre. On rêve à poursuivre, on quelle d'alternatives. Les yeux fixés s'il arrive, et pour papa, t'y as la dérive So y'a chico chicomas, t'y es d'autres je devia crar, irme, hasta me lida Non importa, man, lo que digan, wey. Goya Puma's fuck, America, man Soy le chico mas chido de America Je devia crar, irme, hasta me lida Non importa, man, lo que digan, wey. Goya Puma's fuck, America, Trip, oh, oh. oh, yes. kidding me Oh, Like ah, bon yes, c'est de love. A foot, passez que c'est mauvais temps. C'est ça, yo aimé pourtant. À A pas non plus, on story, à passion, plein plan, à hitch Stratégie de séduction, si on vrai love story, de base, nous t'es amis Allez, faut dire, y'en qu'a qu'il qui lit. En pay et menti, n'a à connaître l'y avant. En fin avoué tout, tout, Nice, peut-être pour ça aussi. Couvrez j'en dis, depuis on sans lit, qu'elle a plein nostalgie. Pas tes business dit tout ça. Les petits modou, les petits blabla.